On est à Paris et Paris c'est euh, une des capitales mondiales. Tout le monde va à Paris. Et si on y rencontre des euh, personnalités, des célébrités, c'est super, c'est magnifique. Et une fois je marche avec ma copine moscovite euh, sur les Champs-Élysées. Et je vois de dos comme ça Karl Lagerfeld. Et j'ai dit, bah tiens, regarde, il y a Karl Lagerfeld qui marche devant. Et il dit, oh oui, mais c'est super. elle sort son appareil photo et dit, vas-y, bah, si, on le prend en photo. J'ai dit, mais non, attends, c'est gênant, attends, il se promène comme ça, je sais pas. Et elle dit, mais non, Julie, mais arrête, c'est pas tous les jours qu'on va voir Karl Lagerfeld. Et donc, on. Et elle me dit, demande-le, demande-le. Et je contourne, j'étais très gênée, je voulais, euh, je sais pas, je voulais pas trop le déranger. J'ai dit, euh, oui, bonjour, monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre la photo avec vous Ma copine, elle veut, elle voudrait bien. Et lui, il dit, euh, oui, mais faites vite. Et donc, ma copine, elle s'est accrochée à <rire> Karl Lagerfeld. J'ai pris en photo. Après, elle était repartie, elle était trop fière.